Alors nous sommes à Marseille, nous sommes contents donc, de retrouver les rencontres autour du cinéma israélien. Donc, après euh, deux ans d'absence, euh, nous sommes heureux de, de, avec une nouvelle équipe, nouvelle programmation, nouvelle marraine, nouvelle, euh, des nouvelles rencontres. Donc, cette année, c'est Smadi Wortman qui donc, euh, est l'invité d'honneur de, de ces rencontres. Donc, on va parler avec elle parce que c'est vrai que tout le monde la connaît à la télévision, mais on va aussi parler de cinéma. Elle représente un film euh, ce soir pour l'ouverture, et puis Daniel Kriev qui est le président maintenant des rencontres, et euh, Xavier Nataf euh, prépare la relève, on peut dire. C'est ton... j'ai pris la relève de oui. Xavier. Oui, mais il a préparé la relève, c'est-à-dire qu'il a préparé la relève avec vous, fait, oui. parce qu'il fait comme moi, il essaye de trouver des jeunes maintenant. C'est ça, exactement. Plus jeunes, parce que <rire> oui. pas très jeune, <rire> Il y, a, mais, il y a longtemps que vous êtes en, en contact avec, euh, avec lui Ça fait 5 euh, ans qu'on travaille ensemble oui. sur le Festival du Cinéma Australien, depuis 2016, où effectivement euh, il y a toujours eu une équipe comme ça de bénévoles qui était euh, chapeautée, présidée par, par Xavier. Lui il le fait depuis 1999, mais moi j'ai rejoint l'équipe en 2016 et effectivement jusqu'en 2019, on a travaillé effectivement sur les programmations et sur les organisations des festivals. Ensuite il y a eu la pandémie, 2020-2021. Euh, le festival dans sa forme initiale a disparu et du coup on est bien dans le cadre d'une renaissance avec une nouvelle association indépendante pour pouvoir effectivement relancer complètement euh, ce festival parce qu'on considère qu'il y a toujours énormément de choses à dire euh, dans, le, dans, dans la qualité en tout cas du, du Vous êtes aussi passionné que lui Ah oui, je pense. Alors on vous donne <rire> la balle alors. <rire> Est-ce que justement le, le, la nouveauté ce n'est pas aussi de mélanger les gens alors oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose cette année qui n'a jamais été fait, en tout cas dans les 20 années précédentes, c'est présenter une série, c'est quand même ça la particularité au de ce festival, jusque-là c'était effectivement du film et du documentaire. Là on va aussi montrer, parce que euh, Israël, je dirais, la série est véritablement euh, euh, à un niveau quand même très élevé, reconnu internationalement, qui passe effectivement sur les plateformes télévisuelles, Netflix, euh, MyCanal et autres, euh, TV. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, on rentre sur, dans le cinéma israélien via les séries. Pour le tout un chacun, effectivement, il a plus tendance à connaître Faouda ou euh, Betty Poul que connaître le cinéma israélien qui est plus un cinéma de. Alors, ça tombe bien que Smadi Wolfman soit là, puisque, justement, vous, le cinéma, vous avez commencé par le cinéma, vous avez tout de suite commencé par faire des, des séries, et puis maintenant, vous faites plus de séries que, que de films, on peut dire mais vous allez nous expliquer un petit peu ça. Parce que c'est vrai que vous avez une carrière euh, euh, entre deux rives aussi. Donc euh, c'est important. Donc, vrai. Mais c'est vrai que vous êtes l'invité idéal pour ce renouveau. C'est vrai. <rire> J'allis les deux. Vrai. <rire> vous l'avez vu comme ça, non Non, <rire> mais là on, on le dit en le euh, disant. Oui, il est vrai qu'au départ, moi je suis arrivé d'Israël en France pour le théâtre et après j'ai eu la chance de commencer avec du cinéma et comme justement je venais d'Israël, je ne faisais pas la différence entre télé et cinéma moi. parce qu'en Israël, la différence ne se fait pas un acteur le travaille à la télé au cinéma, c'est pareil or ici en France, il y a est un hyper catalogué moi, petite Israélienne, au début de carrière, j'avais 25 ans puis, tiens, cinéma, télé, théâtre, je prends tout ce qui vient comme jeune actrice Allez pas et donc du coup j'ai commencé, j'ai eu de la chance de commencer par des premiers rôles au cinéma et après on me proposé de la télé, assez facilement. je dis ouais, ouais, ouais je prenais, et en fait non, c'est vrai qu'après j'étais assez cataloguée ici télé, et c'est revenu en fait par le cinéma en Israël. Donc après grâce au fait que j'ai un agent aussi en Israël, que j'adore ce qu'ils font en Israël, en fait j'ai recommencé à revenir par le cinéma israélien, j'ai aussi tourné en France dans les films aussi, cinéma, euh, j'ai un peu moins fait de télé aussi par moment, mais il est vrai qu'aujourd'hui, oui maintenant, la majorité des films auxquels je participe, c'est des cinémas israéliens. Et ici en France, plus télé, oui. Parce que le, dernier, le dernier, je crois, en France, il date de 2018, il me semble. Euh, c'est euh, La Belle et la Belle. Euh, le cinéma. Oui, au cinéma. Oui, c'est possible. Euh, le film de Sophie Filière. Exactement. Hum. Ouais. 2018, non, déjà Oui, 2018. <rire> oui. <rire> il y a eu le Covid. Euh, 2018. <rire> et oui, ouais. donc le film est passé euh, à la limite. Mais... Ah non, j'ai fait après aussi il y une y passion. Un oui, hum. dans le film de Lola de Voyon. Euh, c'était après, je crois, en 2019, mais euh, euh, le voyage de Fanny. Ouais, oui, absolument. exact, ouais. exact. Ouais, ouais, Lola Doyon. vois, qu'est-ce qui vous fait revenir en, en, en C'est la proposition des rôles, en fait. C'est tout à coup, euh, voilà, quand les gens ne vous cataloguent pas, c'est la proposition des rôles. Il y a des gens qui se disent, maintenant, voilà, elle fait, du, elle, fait de, elle fait de la télé. Et là, le voyage de Fanny, euh, c'était Lola Doyon. Non, alors, euh, Sophie Filière, bon, c'était un casting. En fait, c'était voilà, une, une ouverture. J'aime beaucoup le cinéma de Sophie Filière, le cinéma d'auteur, rencontre, je dirais rencontre, casting. Lola Doyon, elle cherchait quelqu'un qui parle hébreu, donc ça aide en fait quand on cherche quelqu'un qui parle hébreu. Il euh, n'y en a pas beaucoup, euh, mais c'est vrai qu'en France il y a un réel, une réelle séparation entre télé et entre cinéma. Donc heureusement qu'il y a le cinéma israélien, heureusement qu'il n'y a, a pas de séparation il y a des choses hyper intéressantes qui se passent. Et heureusement que les femmes prennent de plus en plus d'importance aussi au cinéma, même au niveau de la réalisation. Complètement, oui. Ça ouvre ouais. des portes. C'est vrai, absolument. <coughs> euh, et j'adore le cinéma d'auteur de femmes en France. Donc euh, oui, j'espère que, que ça va ouvrir d'autres portes, parce que oui, la relève, elle est faite. Hein. Oui, je suis d'accord. Alors, votre premier film, si je ne me trompe pas, c'était euh, Le Testament d'un poète juif assassiné. Oui, là, mais là c'était en Israël. C'était en Israël. Vraiment, ça. Mais Ils sont venus tourner en votre Israël. Votre première expérience de cinéma. Absolument. C'était avec Michel par Jonas. Oui, c'était avec Michel Jonas. On était, tournait en studio en Israël, mais j'avais 10 ans, 12 ans. On tournait en Israël euh, euh, et Michel Jonas. Voilà. Mais j'ai un très vague, un très vague souvenir de ça, à part le fait que c'est une production française et moi je vis encore en Israël. Et c'était très, très. C'était. Euh, voilà, c'était magique, c'était un peu comme Hollywood aujourd'hui. Je viens de tourner avec les Américains et c'était vraiment Amérique. Donc à l'époque, pour la petite israélienne, c'était Hollywood. Et, euh, et aussi, à la même période, presque 5 ans plus tard, il y avait euh, Arcadie qui est venu tourner en Israël pour Sacha oui. avec Sophie Marceau. Et avec Arkady, ça ne s'est pas fait. Mais je rencontré Arkady à l'époque dans un hôtel à Tel Aviv et tout ça, et puis ça ne s'est pas fait. Il y a eu quelques petits trucs comme ça qui ne sont pas faits. Il y avait Arkady, il y avait aussi Steven Spielberg. Steven Spielberg, je l'ai rencontré pour Munich. Il en a pris une autre. Mais c'était, euh, voilà, il y a eu des petits trucs comme ça. Mais j'ai quand même rencontré Steven Spielberg pendant 43 minutes à l'hôtel de à Paris. Ah oui, c'est quand même... Euh... Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. Et vous aviez parlé de cinéma ou que de, du personnage du, du kibbutz, et du les, comment kibbutz. on fait les bar mitzvahs au kibbutz. Oui. Il était très très très intrigué par mon année de bar mitzvah au kibbutz. On n'a pas du tout parlé de cinéma. <rire> il y avait sa productrice, euh, Kathleen Turner, j'appelle, et puis euh, elle a un tout petit peu cinéma, mais avec Steven Spielberg, il était passionné par mon année de bar mitzvah au kibbutz. Mais en tout cas, on, on voit que même dans les séries, vous choisissez des personnages qui sont... Euh, euh, qui essayent d'être des personnages de femmes qui ont des choses à dire. Oui, Enfin, étant israélienne, j'ai un peu une grande gueule comme les Israéliens. Ah bon Et ah je bon dis un hein, peu que je pense comme les Israéliens. Donc euh, voilà un peu. Euh, mais en France, justement, dans la série française, on m'a un peu connoté un petit peu. Euh, ouais, médecin légiste. Euh... Oui, on vous disait tout à l'heure que vous faisiez faire des. des de grandes bourgeoises. bourgeoises. <rire> Donc. Euh... Je ne sais pas d'où ils ont inventé ça, mais euh, je ne sais pas. C'est pour ça que de tourner en Israël, ça aussi C'est retour à la nature, oui, je trouve quelque chose de plus libre, plus liberté, naturelle, prise de risque, pas affréter, je trouve. Attention, hein, j'adore aussi, je trouve que c'est super de passer d'un univers à l'autre. Et comme vous disiez qu'il y avait moins de moyens justement qu'en France, que euh, s'attachait plus à l'histoire, au scénario, ouais, au personnage. Ouais, ouais. Donc, est-ce que c'est pas ça, finalement, le cinéma Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ces fondamentaux bah, Moi, perso, en France, j'adore oui. le cinéma d'auteur. D'ailleurs, ça gonfle mes enfants. Dès qu'on voit un film à la maison, c'est un film pour eux, cinéma d'auteur, et ils ne comprennent pas, et pourquoi regarder la vraie vie, mais moi, c'est ce que j'adore. Et effectivement, je le retrouve dans le cinéma israélien. C'est vraiment un cinéma d'auteur, un cinéma qui dit quelque chose, qui transmet un message, qui véhicule des idées. Euh, donc, le cinéma israélien est enfin, euh, pour moi hyper riche à ce niveau-là. C'est comme le cinéma d'auteur en France. Oui. Alors, Je suis plus porté par ce cinéma, enfin intéressé par ce cinéma en tant que spectatrice oui. déjà. Alors, l'ouverture du festival se fait avec un film qui s'appelle My Kid. Oui. Vous jouez dedans. Oui. Quel est le personnage que vous, que vous jouez Et puis en même temps, quelle est en deux mots l'histoire du film Parce qu'on ne va pas le dévoiler aux spectateurs. J'aimerais bien que par rapport à la thématique. Y a un public qui se déplace justement pour comprendre ça et même pas que ce public-là. Tout à fait. C'est ouvert à tous. Tout à fait. Alors euh, c'est un voyage initiatique d'un père et d'un fils autiste. Donc bien bien évidemment, donc ça traite en fait de l'autisme, mais surtout euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, ça traite de la capacité des parents aussi de let it go, de lâcher à un moment donné les enfants quand il faut les lâcher, et quand ils sont à l'âge ils peuvent voler de leurs propres ailes et pas les garder pour soi. Donc, de ce point de vue là, c'est universel comme thème parce que chaque parent pourra se reconnaître. Donc c'est pas en fait l'enfant qui doit partir de la maison, c'est le papa là, pour le coup, qui doit laisser partir son enfant. Donc c'est vraiment un road trip entre un père et son fils. Pour le coup, le fils, il est joué par un autiste, enfin pas joué par un autiste, il est autiste, joué par un, un, un vrai comédien, qui okay. pas autiste, qui est assez étonnant parce qu'il fait un travail absolument incroyable. Euh, il n'est pas autiste et donc bien sûr c'est une ouverture sur tout ce monde là ce que le festival aussi a proposé et a trouvé un lien il présente aussi euh, une série qui traite de ça samedi soir, drôle nous le film n'est pas forcément très drôle ce soir il y a des choses drôles mais c'est très poétique c'est très joli, c'est très touchant mais la série en fait qui est sur le monde de l'autisme aussi samedi soir Daniel va en parler un tout petit peu plus donc je trouve que c'est intéressant de trouver le lien entre le film d'ouverture du festival et cette série là euh, donc c'est vraiment un super beau voyage initiatique d'un père, surtout avec son fils. Et vous quel personnage vous Alors moi je joue le rôle de la maman, qui est un peu le turning point. Euh, au départ dans le scénario, euh, il n'était pas assez développé sur le tournage non plus et en fait ils ont réalisé ça, moi j'ai tout, tout de suite râlé et en <rire> fait ils l'ont développé après, il y a eu tout le confinement qui est allé ils se sont rendus compte en fait que c'est dommage que ce personnage là n'ait pas se développer c'était assez hallucinant, on a retourné des scènes après moi confiné à Paris, le réalisateur à Tel Aviv et en fait on a continué en fait par la voix et on a rajouté plein d'éléments en fait dans la voix parce que vraiment pour donner un tout petit peu plus de poids parce qu'au départ c'était vraiment le père et le fils mais la mère est hyper importante dans ce trio, même si j'apparais beaucoup moins que ce voyage-là. Ils sont vraiment dans le voyage, dans le road trip, et on voit d'ailleurs Israël à travers aussi les yeux de l'enfant autiste, ce qui est aussi très intéressant. C'est vraiment le frame, le cadre. Il est vraiment à travers ces yeux-là. Enfin, c'est pas trop un enfant d'ailleurs, il a 21 ans. Mais donc ils ont ils ont rehaussé le rôle de la mère qui est un tout petit peu trop euh, presque anecdotique, alors que c'est un personnage très important. Alors, on va parler de justement, on va faire la liaison avec le film de, de Clôture. Daniel, vous allez nous en parler parce que est-ce que ça a été euh, volontaire ou ça a été le hasard de la programmation Alors, c'est pas le film de Clôture, c'est le non. film de samedi soir. Le film ah, de, de samedi de soir, pardon. Le film de Clôture le Cahier Noir, c'est le film, de... Noir, le oui. film documentaire pardon. sur oui, oui. Nitel Cabetz. Oui. Euh, on the Spectrum, c'est une série qu'on avait dans le viseur. On a essayé de regarder effectivement quelles étaient les séries euh, qu'on pouvait effectivement, récupérer considérer qu'il y avait effectivement une qualité, une vraie qualité d'auteur pour présenter à notre public. Donc effectivement, je dirais qu'on a eu en même temps euh, la possibilité d'avoir MyKid et en même temps la possibilité d'avoir On The Spectrum. On trouvait effectivement que ça allait bien finalement parce que les deux sont vraiment de qualité, que ce soit MyKid ou On The Spectrum, et qui traitent en plus l'autisme de manière très différente. Donc je dirais, il n'y a pas de copier-coller, il ouais. n'y a pas de... On n'est pas du tout dans le même cadre, c'est pas... Voilà, une fois, il y a effectivement beaucoup d'humour dans On the Spectrum. Euh, c'est plus une comédie douce My amère Kid. Dans My Kid, donc, ça reste quand même une comédie, mais une comédie vous savez une comédie dramatique, on va dire. Oui. Mais euh, donc, c'est des films qui se complètent, ce ne sont pas des films qui se copient. Et oui. cette série, vous l'avez découverte comment Alors, On the Spectrum, c'est une série euh, qui était euh, sortie en, je crois était en 2018, je crois, donc je n'ai plus la date en tête, où effectivement, ça avait passé un moment donné sur France TV. Et c'est comme ça, effectivement, que, que j'ai pu la connaître pour la première fois. Il y a eu effectivement un passage, je crois que c'était à peu près dans ces années-là, 2018. Et de suite, c'est une série qui accroche. Parce que le... c'est extrêmement bien joué, c'est complètement décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Euh... Et puis, je dirais, c'est un film sans tabou. C'est-à-dire, ça traite véritablement des problématiques rencontrées par des jeunes d'une vingtaine d'années, autistes, qui sont dans un monde qui n'est pas véritablement eux. Alors, moi, ce que j'aimerais... Euh faire comme petite remarque, c'est que c'est vrai que depuis quelques années, et donc même avec la pandémie, ça s'est accentué, les spectateurs se sont orientés vers les petits écrans, vers la télévision, vers tout ce qui est euh, tablette, tout, tout ce qui est euh, voilà, donc, Mais avec justement la nouvelle formule du festival, est-ce que ce ne serait pas le contraire maintenant d'attirer les spectateurs qui regardent ça sur des petits écrans, sur les salles, oui, puisque les séries, ça doit être plus quand même agréable à voir sur un grand écran C'est tout l'intérêt. Effectivement, cette série, par exemple, n'est jamais passée sur grand écran. Aujourd'hui, c'était le, le format petit écran, et effectivement, on pouvait voir que, que la télévision. Donc, effectivement, l'idée, c'est bien ça. Nous, on a essayé, au niveau de, je dirais, du choix cinématographique qu'on a pu faire au niveau du festival, d'avoir toute la diversité du cinéma israélien d'aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement des documentaires, des films et des séries. Donc pour effectivement attirer toutes ces personnes qui ont le confort de chez eux, dans leur canapé, à regarder euh, leurs séries euh, directement devant leur télévision, essayer de les extraire de là et venir effectivement revenir, on va dire, dans voilà. les salles et de cinéma. Moi je pense qu'ils vont découvrir ces images parce que c'est vrai que quand c'est plus petit, on ne voit pas tout. Donc, mais le cinéma, ça permet aussi de découvrir des choses qu'on ne voit pas sur des petits écrans, et en même temps, on n'est pas dérangé. Donc, euh, je ne sais pas, moi, je pense que l'avenir du cinéma peut être là. Mais tout à fait, tout cas, en tout cas, nous, c'est mmh. un pari qu'on fait, et on effectivement, un pari sur l'avenir, on espère véritablement que les séries qui, les, les séries israéliennes sont finalement la partie qui est la plus connue, en tout cas, de la production israélienne, je dirais, pour le tout en commun. Euh, on espère, en tout cas, effectivement, que le fait de présenter des séries israéliennes va amener un public nouveau, un public qui n'a pas l'habitude de, de, de, de se déplacer, qui n'a plus l'habitude de se déplacer pour venir au cinéma et remplir encore une fois les séries. Je m'a dit, vous vivez où, où, Entre la France et l'Israël ou... Non, surtout à Paris. Surtout Après, à Paris. On y a les enfants, donc oui. il faut se baser à un moment donné. Euh, donc à Paris, et dès que je travaille, je pars en Israël. Et j'ai encore toute ma famille en Israël dans un kibbutz. Et vous disiez que vous emmeniez, vous faisiez voir des, des films euh, à réussir à vos enfants. Donc, ouais. euh, est-ce que vous allez souvent au cinéma Oui Avec eux euh, Est-ce qu'on souvent au cinéma Non, bah, non, ces dernières années, non. Euh, non, avec, euh, non, avec euh, voilà. C'est ça. Les moins souvent. Mais euh, avant, oui, bien sûr. Mm. Euh, J'habite euh, dans une petite ville où il y a un super cinéma d'art et à côté de Paris. Et donc, euh, j'adore leur programmation. Mais bon, ils me suivent, maintenant qu'ils sont grands, ils me suivent un peu plus difficilement sur les films ah. qu'ils considèrent un tout petit peu, bah, ils font ces prises de tête. Yeah. Donc ils me suivent un tout petit peu plus difficilement. J'ai pas réussi l'expo de Daniel. C'est lequel le dernier film que l'homme vous leur a fait voir Vous me posez une colle. Là. Ah, voilà, alors, euh, ça veut dire que vous leur avez fait voir beaucoup. Ah non, Quand même. ouais. Euh. Vous me posez une colle. Vous ne pourrez pas ah, souffler si, si, derrière Ah si. Si, si, si, si, bien sûr. Le film euh, japonais là, qui a gagné... Euh, euh, qui a gagné le premier long métrage extraordinaire? Hein? Non, non, non. À Cannes? Non, non. Euh, non euh, c'est fait par un Français. C'est un film, en fait, sur, euh, sur un soldat qui pense, en fait, euh, c'était fait, euh, ils ont tourné au Japon, euh, qui pense, en fait, que la guerre n'est toujours pas finie la guerre de 45. Extraordinaire, j'ai oublié le nom maintenant, mais ils m'ont tous lâché. Hein. J'ai fini tout Oui, c'est inspiré d'une histoire vraie, et donc il a gagné le César du premier film. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Il a gagné là le César du premier long, du, du, de la première œuvre. C'est un Français. Le thème, il est japonais. Tout le film est tourné là-bas. C'est juste inouï. C'est un ovni. Un vrai film d'auteur, donc dur un peu pour la jeunesse. On a commencé avec toute la famille, j'ai fini toute seule. Euh, mais hyper puissant. Je vais me rappeler du titre après. Mais en tout cas, il vient d'avoir le César, ce derniers César-là, et j'ai voté d'ailleurs pour lui. C'était le, le, le premier long-métrage de ce... comment il s'appelle euh, ah bon, Super cinéaste. Euh, super cinéaste, d'ailleurs, il a parlé au César. On le marquera sous, sur l'écran. Oui, oui, oui, je veux bien, parce qu'en plus, il a fait un speech sur César mais magnifique. Mmh. Et je suis désolée que je ne me rappelle pas de son nom. Mais le film est magnifique. On va le rechercher et on va le Génial. Vous allez voir ça sous, sur l'écran. Voilà, je les, suis les désolée tapis. que j'ai un, un trou. Ouais. Alors, pour terminer, euh, les, les projets, vous en avez Vous êtes toujours avec des projets Toujours, il faut toujours en avoir. Et oui. Les projets, alors, on, euh, on s'est lancé parce qu'on trouve que, justement, la production en France et distribution et tout ça, c'est compliqué. Et la production, on avait, parce que mon conjoint écrit, euh, moi, je soutiens et je le produis aussi de temps en temps. C'était de plus en plus dur. On n'a pas envie de se retourner vers la télé. Donc, du coup, on le fait nous-mêmes. Dans notre quartier, on a un quartier très cinématographique. Euh, le film s'appelle Chercher. Le personnage principal est en train de chercher. Cherche quoi Une vérité qui se trouve sur une clé USB et donc en fait euh, voilà et on le fait avec les moyens du bord avec notre, euh, notre espace et lieu de vie qui est très cinématographique où on habite il y a plein de gens en fait qui sont amoureux de cinéma et donc en fait on a lancé cette production là, on, on s'autoproduit, on écrit, on réalise, euh, on filme, on joue et donc c'est une production tout un tout petit peu familiale de quartier parallèlement à ça euh, je participe à une série, C'est la troisième saison, une série sur rouleau une plateforme aux états unis qui est parallèle à Netflix. Et en fait, c'est un créateur euh, égyptien qui s'appelle Rami Youssef. Ils sont déjà à la troisième saison. Et là, en fait, j'ai fait la fin de la troisième saison. Et, il y aura une et Elle est diffusée au mois de septembre. Et si ça marche, il y aura la quatrième saison, euh, à la rentrée après, en octobre, ou tout ça, et où mon rôle va continuer. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous continuiez à avoir plein le projet. Aussi. voilà Merci. Et, et est-ce que vos enfants s'orientent vers les métiers du cinéma ou pas Oui, ma fille veut être actrice, ah oui évidemment. Elle a commencé ou pas Oui, elle oui. joue au conservatoire à Paris. Euh, elle, pour l'instant, elle est au conservatoire. Et puis, euh, et puis, mon grand garçon, en fait, il a déjà écrit des scénarios, des livres et tout ça, et puis... Euh... Vous, vous leur avez transmis la... Voilà, <rire> la et le petit, pareil. Ouais. Mais en tout cas, nous ce qu'on souhaite donc, aux rencontres, c'est que cette année, et qu a, du on renoue avec le public ouais. et, et puis que l'année prochaine, il y ait beaucoup plus de films, c'est ce qu'on espère. Absolument. Parce que la, la production israélienne n'est pas, euh, euh, pas arrêtée à quelques films par an, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a une production de 30 longs métrages par an. Tout à fait. Voilà. Donc bravo à cette nouvelle édition, à cette nouvelle équipe, à cette équipe hyper dynamique. Je trouve que la brochure est magnifique du festival. Ces trois lieux en fait qui vont projeter le film sont extra. Et donc euh, voilà, on et la programmation. et la programmation. Voilà. Même s'il y a et peu de films, il y a la qualité. Complètement. Et bravo pour la passation entre Xavier, entre Daniel. Il a bien choisi. Et donc euh, voilà. Oui, et oui, parce que Xavier, il y a longtemps que vous le connaissiez, vous. Oui, absolument. On a commencé par parler au début de Xavier. Absolument, le ça fait très complètement longtemps. Hein. Complètement. Vous disiez que c'était quelqu'un qui aimait le cinéma et que c'était un peu passionné. Oui, complètement. Mmh. Et... c'est Ce qui a fait que vous, vous êtes toujours donc, resté en contact. J'ai complètement adhéré, voilà. effectivement. Quand il m'a proposé lui de venir, je dis bien sûr, oui, tout de suite. Mmh. Tout de suite. En tout cas, merci beaucoup et longue vie, donc, au, au Merci beaucoup et merci à Spélie pour nous avoir fait confiance. Mmh. Pour ce renouveau du cinéma israélien. Voilà. Donc il n'y a pas de numéro d'édition, j'ai remarqué sur euh, la non, fiche. Il non. n'y a plus d'émission. <rire> Donc euh, l'année prochaine, vous nous mettez un numéro ou pas Peut-être, on verra. Peut-être. Ça peut être la surprise de ne pas mettre. Ça, ça c'est une nouveauté. Oui, c'est pas mal. Et oui, de pas, pas mettre mal. De... un. deux, trois, ah, Pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi Mais Oui, Donc comme ça, j'ai même numéro. Comme ça, ça recommence toujours. C'est un renouveau. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup et, et bonne continuation et bon festival. Merci. Merci.